Hey guys! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis à Bangkok et je vais rester là ce week-end. On va faire pas mal de petits trucs. Je suis accompagnée de Victor. Je vous tout à l'heure. Voilà, on va mettre nos chiennes fluides. À ce qui paraît, ça va être super peur On reconstitué en fait la ville au plafond. Là, ça doit être Lumping Park. Et là, c'est toute la ville. C'est trop beau. Central Park avec une derrière ça fait Là c'est le côté énergique et là c'est tout ce qui est stylé. Les deux mondes. Tu sais, il y a un petit canapé. En fait, c'est un café. Ouais, ouais, quand je suis venue, c'est le café. Ah ouais, ouais. C'était important. Vraiment, Mims. C'est là que tout commence. En fait, là du coup, c'est attaque plaque de verre et les gens ils marchent là-dessus. C'est pareil, ça fait très très peur. Ce petit mec là il a peur. Tu ça part hein. Dans l'avion, ouais. Et maintenant, on passe dans le duty free. Cet l'aéroport, le bike, c'est très très beau. Ça va, Nika Putain, ils vendent des trucs faux Là, les gars, c'est la tour où on était. Et nous, on était tout là-haut. Ça fait un peu comme un Lego. Là, on est au parc de Lumpini. Ouais, c'est très sympa. Première fois que je venais ici il y a plein de gens qui courent en fait c'est vraiment un petit central park je pense que je vais aller courir ici un de ces quatre du coup on le traverse parce qu'on va aller dans un petit rooftop pour aller voir un petit verre en fait Victor il est inscrit à Basifi du coup c'est juste ici il va je sais pas deux fois trois fois par semaine hein c'est ça elle est bien équipée en vrai hein on est arrivé au bar ah yeah. ok Thank you. J'adore Voilà On est à 7 Eleven, mon endroit préféré et je suis tout bouclés c'est trop moche et On prend un peu d'alcool parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup en Thaïlande à partir de minuit ils vendent plus Enfin il y a de l'alcool mais ils veulent plus te le vendre Jusqu'à 7h, j'adore ce rayon, c'est mon rayon préféré, il est ultra satisfaisant. C'est comme celui-là pareil, enfin, j'adore. Un de ces cas, je pense je ferai une vidéo genre dégustation, je prendrais plein de petites trucs à déguster. Il y déguster, plein de trucs hein. qu'est-ce que c'est quoi Ça c'est des mochi au matcha, et au milieu c'est une pâte un peu genre haricots ou en vrai c'est une queue. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que qu'est-ce que c'est que ça Early Grey Milk, ça pareil c'est quoi <rire> Et il me retrouve il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> là du coup on va se poser chez moi Parce qu'il y a une petite piscine Vous voulais aller en boîte de base Mais il s'avère qu'hier on a été en boîte Qu'on a bien bu, ah, je suis pas assez énergique On va aller taper du pied D'ailleurs la boîte était jolie hier Mais la musique était pas hautissime D'ailleurs on a fait un mélange assez spécial J'avais jamais fait ça mais franchement ça passe crème On a pris quoi De la vodka la vodka Et en gros on n'avait pas pris beaucoup de Red Bull Parce que c'était cher Et du coup on a pris de l'eau et genre un peu de Red Bull On a mis de l'eau et on l'a aromatisé au Red Bull Et franchement ça passe Genre ça avait le même ouf Après je pense que le Red Bull c'était un concentré Parce que c'était vraiment puissant Même quand on sentait ou quoi C'est pas comme les Red Bull d'habitude En vrai c'est peut-être pas plus mal Parce que c'est fort sucré quand tu bois un Red Bull Vous voyez c'est vraiment sympatoche Hello les gars Ça va les cap On est dimanche et je vais rejoindre vite On va aller au market de Chachak. -Chac. Et en gros, ce market, vend de la boue, des freins, des fleurs. Elle oh, est sacrée bottes En fait, il n'y a que des allées comme ça partout. Et c'est un peu fait partie par style. Genre, il y a des endroits où il n'y a que des freins, d'autres où il n'y a que de la boue. Je crois que là, il y a des tirés Il y a vraiment de tout. C'est trop bizarre, les chaussures ici. Elles sont toutes abîmées. On dirait qu'elles ont déjà été portées. Amandine, ma pote de New York, si elle avait... ouais, ça, elle serait folle. Il y a plein de trucs Lévis, je pense que je vais revenir un jour en essayer. C'est ici où il y a une tonne de shorts et surtout il y a des jeans patchwork de malade mental. Vous un câble. Vous allez me prendre pour une débile, mais je crois que c'est des vrais. Hein. Je pense que c'est des vrais. Trop Vraiment, il y a plein de petites frites partout pour trouver des petits t-shirts. Je pense que c'est une bonne caverne d'Alibaba. Là, j'ai des démon, En fait, ici, c'est un truc de seconde main, c'est du vrai Et celle-là, c'était trop belle, mais c'est du 41. Ils sont pas 39. Je la pizza, la cuillère de Bangkok, la 400 bahts, ça fait 10 euros. Elle est minuscule. On a fini le trou On a acheté pas mal de lunettes au soleil. On vient de manger une salade Franchis, de papaye. Franchis. Elle était mais... Mes... pas pris en vidéo, mais c'était. J'ai encore la langue en feu. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui m'avait bien arraché comme ça. On vient de là. Et on a fait tout ça. Et là, on est monté là. Et là, on va faire tout ça. Et là, c'est BTS, c'est le métro thaïlandais. On va se choper une petite glace au Seven. Bon. Alors, j'ai pris celle-là. Franchement, elle est trop sucrée. Toi, Verdi, tu ça, ça va? va ah, les gars, je suis en train de rentrer. Je vais raconter une histoire un matin quand j'allais au taf, sur le chemin je passais sous un arbre C'est qui j'étais mis dans mes chenilles, mes chenilles genre coup maintenant, trop peur J'ai une chenille, qui vu dans les monde Parce que Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici c'est pas des chenilles comme nous en France où c'est tout gentil, c'est tout mignon Ici il y en a, tu peux pas les toucher avec les doigts parce que sinon ça va te créer un peu comme de l'urticaire en fait Ya yeah, je suis arrivée, je peux vous dire que je suis en loup. Genre ça se voit pas, si ça se voit quand même Je suis rentrée, je vais prendre une douche les gars, on se retrouve lundi matin, 8h30, là je me brouille il faut que j'aille, au taf, mais euh, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté à chaque, tout, chaque... du coup j'ai trouvé plein de lunettes de soleil genre celle-là j'ai dû les payer 1€ euro, et celle-là 2, c'est carrément genre le genre de lunettes je peux les trouver je pense à Paris, Easy pour 200€ euros. et il y avait toutes les couleurs, j'ai limite envie d'y retourner pour en prendre en jaune, en orange et tout, je suis, je suis à ça, je suis à ça de retourner, et après j'ai pris ces petites barrettes, le tout j'en ai eu je crois pour 1€ peut-être, et après j'ai ça, c'est une petite coque de téléphone, mais le fun fact c'est que je l'ai pas essayé et en fait elle va pas du tout pour mon téléphone. Les trous là ça correspond pas du tout, y a juste ça qui correspond, mais encore c'est bof. Enfin voilà, c'est un petit fail. J'ai dû la payer genre 1 euro, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et voilà, bonne journée, bisous. Yeah.